Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez quel est ce début de vidéo euh... dans un vestiaire qui vous parle peut-être hein Non, je... je ne viens pas remplacer Maxence, mais je viens tourner un trailer ici. On nous a ouvert les portes du vestiaire, du bord de terrain, tout ça machin. Je suis avec Alex et qui est le réalisateur son. <rire> je suis avec Jarod et qui est le cerveau, <rire> cerveau, <de> <rire> cerveau allumé. qui va venir, voilà, regardez. Et le Et chef ouais. de projet bancal au fond de... <rire> Il me fout l'arrache sur <musique> des snaps violets toi, c'est trop grave Mais Kevin qui est là-bas. Il se fait discret, il est en train de parler. Euh, le business quoi. Vas-y c'est quoi Alex C'est quoi l'idée Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Explique-là un petit peu. Pour euh, une émission qui va sortir très bientôt. Je sais pas si on peut dire la date, euh, Zach. 4 septembre. Le 4 septembre, on va faire un petit teaser pour euh, justement faire un peu de la communication par rapport à cet événement. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat, j'ai les plans en tête. On va voir si on, on va y arriver, mais on va y arriver de toute façon forcément. Je pose la caméra du coup. Je <rire> vais vous expliquer le. le <rire> Maman une merde. Bon, a priori ouais c'est déjà sorti donc je pense que vous avez déjà capté. Là on est en train de faire du coup la scène où il qui se prépare. Qui est là, focus, il s'imagine le match, tu vois. On va faire du coup les plans pendant les vestiaires. Après, on va aller au stade. Où on va faire du coup tout ce qui est les plans des gestes techniques. On va faire une sorte de petit faux raccord. Ce sera Hugo qui sera juste ici. Qui est trop au foot. Ah. C'est parti. Premier plan, les vestiaires. En gros t'es comme ça, regarde au sol, t'imagines ton match, t'es stressé un peu, tu vois, tu te touches les mains comme ça. Ouais. Moi je vais faire un premier plan un peu plus éloigné. Ensuite je vais me rapprocher de toi, un autre plan du coup un peu plus euh, rapproché en fait par rapport ouais. au maillot, de tes mains. Ouais. Il y aura un petit plan sur les côtés, ce sera là où il y aura le flashback. Okay. Après, il y a quelqu'un qui va venir t'appeler. On va utiliser du coup la pression du micro ici. Va, en gros ça va être accès à toi. Toi tu vas te lever, tu vas aller du coup après en direction du, du terrain. Et après, on va pouvoir faire après les plans de, de Hugo et toi. Okay, let's go. Et voilà, c'est bon pour toi Premier plan, c'est parti. Et ce tu t as repéré ce que tu as fait comme geste mm -hmm. On va faire exactement les mêmes choses avec le plan comme ça exactement. Là je vais pouvoir prendre le cut quand on sera plus rapprochés. Vas-y, vas-y, c'est J'ai ah l'impression de je tourne un film... Trop euh, bien un acteur ouais. là, c'est cool Les gars, tu Les gars, tu m'as dit concentré, focus Je te donne ce que tu demandes Pareil, on duplique le truc okay, comme ça au okay, moins on a sûr. tous les plans, la okay. même chose. Pas de problème, pas de À acteur Good. Voilà. Ouais. Quand tu vas trop rester, je vais faire une sorte de mouvement de caméra. Ouais, ok, ça. ok, ok, tu fermes là. On va la refaire. Penche un peu plus la tête. Ah 200, un peu plus comme ça, tu vois. C'est bien masculine. <rire> C'est mis <ça>, <rire> de la crème en plus. Je regarde, hop, là. Tac. Ça, là, je vais faire un plan rapproché au niveau des yeux. Vas-y. Un peu plus haut. pense pour que ça fasse un effet, genre mets-toi là-bas. Zach, on y va. Tac, okay. on y va. Pourquoi la, la photo de Benzema avec Ronaldo de bas avec le truc, de <rire> me <Je veux> <rire> là On va ouais. faire un, un remède. Non, y'a pas de logo. a pas de logo. <rire> y a pas de logo. <rire> Est pas Attends zoomons un petit peu tu vois. Ouais. ouais. Bon comment c'était le plan vestiaire pour ça, ça s'est bien passé. Hein. Franchement jeu d'acteur ça va franchement. Ah le jeu d'acteur il est plus qu'en français là hein. franchement c'est ah bien. Ah là là. là. Ouais, ah bien, là là. là. là. Ouais, tu vois, ça ouais, ouais, ouais. Après parce qu'en fait il y a des moments où j'avais rigoler. <rire> on est avec le réalisateur le plan cool. vestiaire c'est carré. carré. Maintenant on va maintenant va filmer quoi Maintenant on va aller du coup au stade sur le terrain on va faire l'entrée de Zack il y aura un sound design qui va être fait en gros il y aura la foule la foule tu l'as fait en post prod Je vais la faire en post prod Attention c'est la débrouille vous connaissez pour les gens qui font un peu de la vidéo et puis après du coup on va faire des Plan où euh, il y aura des gestes techniques, tout, tout ça pour justement le flashback qui va être euh, destiné à okay. celui-là. Et après, du coup, il y aura la deuxième partie où sera Zad qui va jouer un peu chaotique. Le but c'est d'être un peu second degré, c'est ça C'est ça, ça va être second degré et tout. vous allez De toute façon, vous allez capter. Hein. Et puis je pense que vous comprenez maintenant de quoi je parle si le teaser est déjà sorti. donc Ouais, et puis ceux qui l'ont pas vu, en fin de toute façon, il est en fin de vidéo, c'est ça Exactement, c'est en fin de vidéo. Donc vrai. les refs, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à laisser votre commentaire et à vous abonner. ça fait l'outro de la vidéo là C'est toujours important de le rappeler, gros. Il y a pas toujours important, les ouais, À la, la fin. fin, ils sont tous partis. À la fin, ils sont partis. Instagram. <rire> ah ouais, ah ouais C'est ça que tu veux toi maintenant Sacoche euh, euh, de cinquième de Kevin Quoi de Sacoche de cinquième Mets tes tartes dans la bouche <rire> Est-ce que ton maillot il est floqué Zach ou pas Non. Ah dommage. J'ai un maillot bleu comme Kevin, floqué 25. Il est sur la dernière photo en stade Zach, est tous la liker. L'avant-dernière, je suis pas bien. C'est quoi ce responsable communication là L'avant-dernière, monsieur. Tout le balade dans chaussettes. C'est vrai Il y a un pélo. Il se balade en chaussettes au c'est pas stadium. Mais t'as cru que t'étais à ton appartement là Attends, tu veux que je fasse une petite interview Conférence de presse. Alors Hugo, est-ce que t'es prêt à rentrer sur le terrain Oh franchement, on est toujours prêt, on s'est préparé pour. Aujourd'hui, c'est une grande journée, on le alors voilà, on a fait en sorte d'être bon à l'entraînement, bon circuit de passe etc, on a des automatismes Mais Même si c'est le début de saison, je pense qu'il voilà, y a ce qu'il faut sur le terrain, il y a de la qualité, il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs pour encadrer Donc a priori franchement je m'inquiète pas trop Une équipe de 3, honnêtement, sur le papier on est au-dessus, à mon sens on devrait faire la différence Dans le premier quart d'heure je compte sur nous pour faire la différence et marquer d'entrée de jeu Qu'est-ce que tu racontes espèce de barrageur dedans <rire> <rire> Mais en le moment où sort cette vidéo Là, il a déjà joué contre 3. Oh, donc, imagine si on s'est pris une vitesse. Ça pas bien passé. Oh, la latch de dingue. La latch de zinzin sur ses ouais. prises de vitesse. Bon alors, Hugo, alors, toute l'équipe, elle était bien. Ouais. Les joueurs étaient aime bien. T'as marqué un but récemment. Comment tu te sens as envie d'en marquer un deuxième, là, j'imagine ah, Toujours, tu vois, ça fait toujours plaisir de marquer. C'était mon premier match au club. Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe. Là, Franchement, je compte sur nous pour réussir un bon match aujourd'hui. Comme je disais, une équipe de 3 qui sur le papier est inférieure à nous. Donc, je pense qu'on a les qualités ah, ouais. nécessaires. Bah, C'est factuellement vrai. Nous sommes, une... sommes Lyonnais, Nous devons de jouer l'Europe. Ah non, il a aucun genre de foot qui parle aussi clairement hein, quand ça est d'accord on a c est c est déjà... fini les langues de bois les voilà <rire> c'était un bon match et tout hein, c'est fini gros et honnêtement je pense je me pronostique meilleur buteur de la ligue 1. Hein, après voilà l'homme en chaussette <rire> oh, attends je prends le et plan oui bah oui en réalité euh... mais t'es trop dans ça toi, <rire> le coach compte sur moi il m'a dit de rentrer dans 15 minutes ça me laisse un quart d'heure pour faire la différence. Y'a pas à Banaf comme ça. Tu <rire> dis qu'il était faible. Ah, pire... veut... elle... Il est dans le... non, mais ça veut dire qu'il coupé... est sur le terrain. C'est On va voir si on peut aller sur le terrain parce qu'on peut pas aller sur le terrain, ça va être compliqué. Bah si on veut pas aller sur le terrain, on peut littéralement pas faire le vlog. Hein. On a des synthétiques ici. Après, on, a ça va du, être... on a du truc dans les vestiaires aussi. Ah ouais, mais frérot, bon. on a pas de ballon. Ah mais frérot, on est au stade de l'Ouel, je n'y a pas de ballon, je suis content. Oui, sais, voilà, ça sera pas inquiétant. pas possible pour aller sur la police Franchement, ils vont pas pas vouloir. Déjà ils voulaient pas qu'on la filme mais là ils vont, ouais. Après si c'est du plan rapproché, euh, y'a pas moyen de faire euh, l'entraînement là-bas D'avoir un terrain Enfin juste un bout hein. pire ça je peux demander. Vraiment ah. ouais. enfin, c'est l'affaire de quelques jongles rapides. 50 okay. négociations. Pas des commentaires. <rire> ouais mon gars. Avec la voix bien plate. <rire> Une prosodie, y a rien du tout. T'es comment en geste technique à peu près Tu te commandes étoile sur FIFA en geste oh technique zéro oh Ah ouais, non. tout ça. Mais tu sais faire genre un peu les, les tours du monde, les trucs comme ça Y'a y un truc ou pas Non, ah avec Quelque lui, chose, oh hein, C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Oh là là là là Oh là là, Hugo, il est bien là. <rire> mais pourquoi t'es aussi impliqué <rire> <rire> Il y'a pas. Il va pas être aussi impliqué comme ça. C'est ma chance, je jure. ce Vendredi, je rentre contre 3. <rire> 4, tu vois, 87ème minute comme ça, tu vois. Mais <rire> il est fou, mais faut l'arrêter. Oh là là, tête décroissée devant le cop comme ça. Est-ce qu'on a encore besoin du stade C'est juste d'aller faire vraiment quelques micro-jongles. T'imagines, je pète un plonge je tape des gros tecs le glissé et je fais Tu sais, avec les crampons et vraiment tu fais ça. T'as rajouté le peu. T'as un mec chez toi Ouais. Bon, à la maison, lui. seul objectif, je rentre avec ça et j'ai réussi ma journée, Ah ouais, tout ça Attendez, je suis en plein soir putain, je vais juste suer dedans pour qu'il puisse pas la revendre, gros. Ah C'est mouillé. Il a réagi, on dirait que c'était du feu. C'est horrible mec. Là tu peux regarder la foule. Salut la foule, ouais euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais je suis Barack Obama. Ouais. ouais. <rire> Let's go. <rire> C'est Let's go. Et après tu peux y aller vas-y. Zach. Zach. Zach. Là <rire> mais il est trop Il Faut, ça, faut que je change des baskets ou ça va le le on les voit okay. pas. Est de jouer là-dessus Je pense c'est la même chose que si tu jouais sur euh, de la terre mais wow. bah oui, bah oui, bon, comme... Au moins, au moins ça. Par contre t'es là, il y a une bronca qui, euh, qui t'accueille quand tu quand t'arrives sur le terrain, quand tu sors, tu vas pas te sentir bien. Vaga hein. ah, les joueurs de santé ou Dimitri Paillette quand il bah, va à essayer, Mouma le week-end il fait... y a deux semaines ouais, là. Je suis en train de revisualiser mon appel là. Suivi d'une remise et d'une frappe calamiteuse. Du coup changement de plan. On va aller sur le terrain, du coup on peut. Du coup, petite explication les amis, forcément on peut pas faire de dinguerie sur le terrain, on va pas lâcher des, des gros tacles glisses etc mais du coup ils nous ont autorisé bah forcément si on reste pas statique et qu'on abîme pas le, la pelouse bah ils nous ont autorisé en gros à filmer mais du coup pieds nus bah, à la caméra il va falloir essayer de bah forcément de pas trop montrer les pieds etc et du coup ce qui va probablement être fait c'est que ce qui est euh, des plans du coup sortis de zac etc sur la pelouse bah on les fait pieds nus et on monte le haut mais du coup pour ce qui va être des plans euh, jongles euh, euh, gestes techniques, euh, dribble etc sur euh, le synthétique qui est du coup bah là juste euh, au bord du stade ici normalement ça devrait pas trop mal se voir au niveau du, du train du coup qui voilà, s'échauffe avec le ballon oh, Du coup je vais te suivre comme ça, on va apercevoir un petit peu le fond okay. bah, Je pense qu'on sera bon pour euh, cette scène là parce que franchement je vois pas ce que je pourrais faire plus, euh, pas faire plus. Franchement le, le plan de vlog il est incroyable, vous parlez avec Olympique le nez derrière il était dingo hein. J'espère qu'ils pensent que c'est ma présentation en haut tu vois Moi, moi je pense qu'ils sont au courant hein. Ça aurait été floqué à mon nom, ça aurait été énervé Tu sais c'est la présentation officielle, ils font toujours des petits jongles et tout Après ils font ça ils font T'es trop impliqué dedans, t'es trop dans ton rôle ça me fume Oh j'ai rêvé ça toute ma vie Après travailler pour Zach Tanis, c'est un peu travailler pour l'Olympique René hein En quelque sorte Tu va rentrer au bout au bout de 3-4 secondes quand ça va tourner, quand il va commencer à courir toi tu dis, Zach, tu sors, et après du coup il va faire un mouvement et après ce sera carré Zach, tu sors Ça on va l'en faire vite fait, vas-y <rire> Go, il est en mode capot du virage nord là. Oh, J'ai fait joueur de l'OL, caméraman, capot aujourd'hui. C'est vraiment mutief, machin. Je Un maximum de bruit, un maximum d'encouragement chez vous. Mettez le feu, mettez le boucan pour l'entrée de Zach Nani. Zach, tu sors. Ok, les amis, on a fini le tournage avec Zach. Tu veux Comment leur donner le meilleur contre-jour possible Non, ça va, ça va bien. On te va bien. Non, je rigole, ouais, ouais, franchement, c'était vraiment cool. Alors, on a dû s'adapter parce qu'on n'a pas pu avoir accès à la pelouse correctement. Vous connaissez, c'est le pelouse, l'été, tout ça, machin, dédicace à l'Orient. Un peu plus cautionneux ici, il hein. n'y a pas de lancer d'elf avant, euh, avant le match. Donc, on a dû faire un petit peu attention. Donc, euh, à la base, on voulait faire des plans où, en fait, euh, sur la pelouse, je perds un peu le ballon, je fais un peu de la merde. En fait, on a réfléchi, on s'est dit, bon, vu qu'on ne peut pas le faire et que sur la pelouse, on n'a qu'un accès limité, on était pieds nus pour pas la l'abîmer et tout on va dire que j'ai déjà fait de la merde ça peut jouer ou pas ma stadium <rire> donc en fait ça s'inter switch assez rapidement on va prendre des segments du match des légendes et on va l'incorporer dedans pour ensuite faire la sortie et elle la sortie on a pu la filmer donc c'est vrai que ça fait faux raccord parce qu'en réalité j'ai pas le même maillot tout ça machin mais c'est pas un trailer non plus officiel euh, t'as les et fous et tout et en plus c'est un truc additionnel qu'on fait on était même pas obligé de le faire et, et tout donc euh, en, en réalité le but en plus c'est de faire sourire c'est que ce soit cool et tout et le match des légendes euh, il faisait sourire et il était bien drôle hein bande de bâtards vous avez bien rigolé donc en réalité ça va faire euh, tout le segment d'entrée que vous avez vu avec les vestiaires, le bord de terrain, les petits gestes techniques faits par euh, notre ami Hugo ici qui joue à la réserve d'Angers Ouais, ouais, Il a joué comme Kamavinga ce mec Trop ouais, chaud. Ça, <rire> Après c'est un peu fake news, hein. c'était le club amateur d'Angers quand même, mais... La réserve d'Angers <rire> Donc on embellit les choses ici, on embellit les choses ouais, Donc ouais. Hugo a pu faire tous ses petits gestes et tout machin, et donc du coup, bah juste après, qu'est-ce que ça va donner L'entrée sur le terrain, la sortie, les, les kiffs du groupe Mass Stadium, et à la fin, l'annonce de l'émission du 4 septembre. Avec Adidas, O.L, Asvel et Nuit Sonore. J'ai tout dit T'as tout dit, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. on est beau. C'est parti. Let's go. <rires> vais votre commande est bien arrivée. Ah ouais, ah, bon un bon. Merci beaucoup. Mais attends, mais c'est incroyable. Papsan en sueur ça. là, en fait. Papsan hein. se retourne dans sa Pas Pabsan là, range tes là, à l'aéroport. Regarde, On a pas ça en France, mec. Bandeur de Corée, là. C'est vrai on dit qu'on est en Corée, sur Instagram ou quoi, on passe banal. Bon appétit. Adlington. Le buffet est bon. Oh, ça hit, merci beaucoup. C'est bon Allez. <rire> C'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce <rire> qui se passe ici on dit qu'on juge un homme au contenu de son assiette, euh, les gars, euh, je pense qu'ici, regardez juger. Zach, assiette parfaitement proportionnée, une salade, pommes de terre, champignons, poulet. Okay. Là, une assiette très raciste. <rire> saucisson, jambon, œuf, salade, bon, vas-y. Ça, c'est une assiette de détraqué. <rire> Franchement, du gros saucisson, on va dans un truc asiatique pour que ça se serve du saucisson ouais, comme en 40. Hugo, toi c'est un truc de con d'étudiant. Oh, oh, a... la friture, de la friture, de la friture. Et Jarod il a pris. Regarde, non mais. Trouver un mot pour décrire cette assiette. Il a pris des pâtes crues, du nou des nouilles, nou des wok. Il a pris des potatoes et des beignets de crevettes. Et ça, c'est les mecs qui mangent trois fois par jour chez Picard. Ça. Vrai. Jugez as les assiettes, laquelle vous a fait le plus envie Parce que moi, perso, mmh. euh, je suis bien content d'avoir la mienne devant moi. Hein. Ouais, c'est la mienne. Toi, Alex, ça a été quoi la logique là Moi, c'est l'apéro pour le moment. Je me fais plaisir, je picore. Et après, je fais des vraies assiettes moi. Bon, là, on est bien rentré au local. Il y avait une petite séquence de fin qu'on voulait tourner ici. C'est pour ça qu'il y a Zach ici présent et Alex qui vont pouvoir tourner ça tranquillement. Donc, là, je vais laisser Alex nous expliquer un peu le déroulé de la scène. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, on a fait du coup toutes les là, le côté trailer au groupe groupama maintenant on va casser du coup le rythme avec du coup une petite phrase de Zach pour dire que malgré tout avec tous les bons efforts que je veux faire mon niveau footballistique n'est pas top et la résultante étant que je suis quand même mieux ici je suis quand même un peu meilleur dans cet environnement sur un plateau dans les émissions dans les vidéos donc c'est un petit peu la manière de sortir de la vidéo après avoir préparé toute l'entrée du match la perte du match la sortie on résume à ça pour, derrière, conclure sur l'annonce de l'émission. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous avez regardé toute la vidéo à l'heure et que ça vous mettra le trailer aussi à la fin. Et ouais, les gars... C'est un petit peu la manière de le conclure sur plateau. Exactement. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du trailer dans l'espace commentaire. Et que je puisse aussi euh, bah, m'améliorer pour la réelle. Ça, ça euh... ouais, ouais, c'est ah, ouais, juste pour le référencement. Ouais, juste ouais, pour ouais, le les amis, référencement. Amis, vous, vous, vous, je vous ai eu. Vous <rire> <à ce mec. rire> Bon, en tant que mec de la régie, totalement frauduleux, je vais m'occuper de prendre le son. J'ai une seule mission si je le ah foire, franchement. Tu me dis quand toi t'es prêt, euh, Hugo, à commencer l'enregistrement Ouais, c'est bon, mec. Action. Bon, on va pas se mentir. On oh la recommence. Ça <rire> s'appelle <rire> l'envers du décor, il <rire> est de rigoler les deux, Dis quoi comme phrase Bon, on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici. Ouais, et après. <rire> Hop. Bon, on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici. Non <rire> One job Alex, t'es rentré ah, dans la lumière On va la refaire, faut que je prenne en compte qu'il euh, y a un écran derrière moi, je suis mais limité. T'avais un pré derrière, <rire> <rire> il est parti comme s'il avait une prairie de 600 mètres. Après je pense que le plan est bon, mais on va la doubler. On la double, on la triple. monsieur. Bon on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici. <rire> Ah Normalement, c'est bon. Mais c'est juste que je suis limité. Monte le plan, monte le plan, monte le plan. <rire> c'est vrai que t'es limité, mais. Franchement, bien. Ça va. Franchement, bien. Franchement, c'est bien. Bah oui. Et va, bah, nickel. Nickel, nickel. Bon. Bah, gars, je crois que c'est une fin de tournage. Hein, Bravo, les refs. Hein. Bravo. Bravo. Un trailer organisé en deux jours avec des autorisations chopées un peu à la va-vite ah ouais. qui a fait qu'on n'a pas pu y avoir la pelouse mais quand même avec un résultat final qui je pense va être cool et ça a peu lancé un truc qu'on voulait faire depuis quelques temps, c'est instaurer ici et là des petits vlogs quand il y a des émissions, un événement, un tournage que vous puissiez voir un peu l'envers du décor. Alors je sais que ça se fait ailleurs, par exemple chez Gotha ou quoi, mais un petit peu à notre manière, avec notre délire, je pense que vous pouvez kiffer. Vous avez les commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. En plus du magnifique trailer qu'Alex vous aura fait. On vous souhaite une bonne fin de vidéo. Regardez-moi le trailer et on vous dit à la prochaine les amis Tchou-tchou Zach, on y va.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 Avec Boussif, la fin de frappe de la part de Boussif qui rentre Anthony Parker pour Zach Nani Zach Nani La fin de Zach Nani, mon dieu Je ne sais pas s'il existe pire entrée que celle de Zach Nani P.A. qui va venir nous régaler. P.A. qui le ballon à Zach Nani Bon, comme il est son Ça Nani, non Non, Zach Non, t'as pas le droit on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici.